Alors parfois, peut-être qu'on dit « Allez, il faut que j'aille à l'entraînement, je dois aller à l'entraînement » et on force, on force, on force, jusqu'à il y en a des fois, parfois, euh, bah, se blesser. Et donc, on va voir aujourd'hui comment faire pour pouvoir euh, savoir quand est-ce qu'on peut se reposer en sport. Du coup, hein, la première étape, c'est repérer ce qu'on vient de dire, c'est les « il faut, je dois ». Dès qu'on a un « il faut, je dois », alors parfois, ça peut arriver une fois, histoire de, de se mettre un petit coup de pied aux fesses et on y va et on est content d'aller à l'entraînement et c'est top. En revanche, quand il y a le il faut, je dois et on sent qu'on force, là, ça commence à être des indicateurs pour nous dire attention, tu es en train de te mettre de côté, tu en train d'oublier ce qui est réellement important pour toi et tu es en train de te minimiser par rapport à ton objectif. Du coup, la petite astuce à prendre en compte, c'est vraiment de se poser la question. Quand on a le il faut que j'aille à l'entraînement, je dois aller à l'entraînement et qu'on se force à aller à l'entraînement, c'est se dire ok, stop, est-ce que là. Je vais à l'entraînement parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou alors est ce que je ne vais pas à l'entraînement parce que bah je sens que c'est juste pour moi je sens que je suis en train de récupérer et je sens que il va y avoir des bénéfices à long terme de récupérer à court terme quand on a cette dynamique est ce que je vais manquer l'entraînement ou est ce que je vais à l'entraînement par peur ou par envie de se dépasser et bien dès qu'on agit par peur et bien souvent bah, même quasiment tout le temps, euh, on peut dire qu'on est en dehors de notre système de priorité et, euh, et du coup, on va voir vraiment les choses à court terme parce qu'on se dit, ok, si je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, bah, je vais pas avoir le niveau, alors que finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est parce que je vais pas à l'entraînement aujourd'hui et je vais aller faire quelque chose qui m'inspire, et eh bien bizarrement, demain, j'aurai naturellement envie de m'entraîner et je vais être naturellement, j'aurai naturellement envie de me dépasser. C'est vraiment important de prendre conscience quand vous mettez repos. Et eh bien, sans fsa ça avec un sportif. Quand vous mettez repos, bah vous mettez entraînement. Okay entraînement, c'est repos aujourd'hui. Et le repos fait partie de l'entraînement. Et vu que euh, parfois, je sais qu'il y en a, ils vont dire « Oui, mais Pierre, moi, je suis un sport d'équipe. Euh, je peux pas dire ça au coach, etc. Parce que qu'autrement, c'est du n'importe quoi dans l'équipe. On va tous, on va tous euh, prendre des jours de repos quand on veut. Eh » bien Alors euh, oui, c'est clair que c'est euh, une possibilité. Quand on est dans un sport d'équipe, bah, plus il y, euh, y a des joueurs, plus c'est complexe. Du coup, là, c'est important euh, bah, d'en parler en toute euh, transparence à l'entraîneur pour dire bah, « ben voilà, là, je sens que si je pousse aujourd'hui à l'entraînement, eh bien, euh, je risque de me blesser et à long terme, ça va être négatif. Par contre, si je prends mon temps pour, euh, bah, pour, euh, pour me reposer aujourd'hui, je sais que demain, je serai euh, meilleur et d'avoir ces convictions-là. Et après, bah, encore une fois, ensuite, le coach, soit, il accepte d'entendre ça. Soit il n'accepte pas, et si le, le coach n'accepte pas, bah c'est euh, comment est-ce que je fais, euh, moi, pour pouvoir euh, évoluer dans tout ça et savoir ce qui est juste pour moi, qui t'a parfois simuler une blessure pour pouvoir récupérer une journée, peu importe. Mais, mais en tout cas, la, la priorité numéro une c'est vraiment soit d'être bien avec soi-même pour pouvoir voir sur le long terme et ne euh, pas de se blesser sur le court terme. Avec un sportif qu'on avait accompagné, justement, bah lui, en fait... À un moment donné, l'entraîneur bah, poussait, poussait, poussait alors qu'il était en changement de club et euh, c'est ce qu'on avait dit avec un autre euh, sportif de haut niveau, euh, de très haut niveau euh, où on s'était mis en communication pour qu'il explique ce que lui avait vécu. Eh bien c'est que euh, le jour où euh, tu vas plus être bon, les entraîneurs sans pitié euh, ou ton club sans pitié, si des club pro te mettront te mettront à la porte alors là je dis le mot sans pitié mais peut-être que ça peut les embêter mais ils n'auront pas d'autre choix que de vouloir gagner et si tu plus à la hauteur pour faire gagner l'équipe bah eux ils tourneront la page donc c'est pour ça que c'est vraiment de prendre soin euh, toi de pouvoir te préserver dans tout ça parce que euh, au delà du sport bah, tu as une vie à côté et euh, en, en étant capable d'équilibrer tous les domaines de vie tu verras que tu seras encore plus performant ce qui est réellement important pour toi et voici pour aujourd'hui pensez à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu